Euh, maintenant, la déclaration même maintenant des membres. Je, je reconnais la députée d'Ordre Saint-Paul. Bonjour, Monsieur le Président. Les vacances, c'est un moment de réflexion. Je demande au gouvernement conservateur de réfléchir à ses actions au cours des six derniers mois. Même si vous voulez déjà réfléchir à leurs actions au cours des 13 derniers jours, cela montrerait qu'ils ont une conscience. Au cours des derniers jours, les conservateurs ont éliminé des, des fonds très importants de beaucoup de nos Communauté et votre gouvernement trahit ma communauté mille fois. Les Ontariens ont parlé et vous n'écoutez pas. Les Ontariens méritent mieux et... Quid de leur droit à la démocratie et de les consultations Est-ce que le pouvoir conservateur a si bon goût Ces coups, ces coupures sont des attaques directes contre les populations vulnérables, les artistes qui qui ont des emplois très précaires, aussi les travailleurs à emploi précaire. Qu'est-ce que les conservateurs ont contre ces populations vulnérables Les gens, ils ont que ces groupes sont toujours les premiers à la hache des conservateurs. Vous êtes fiers de, euh, de, et même vous voulez éliminer les droits des travailleurs avant que la grève ait commencé, vous éliminez leur droit à la, à la négociation et vous leur mentez. Oh. Silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Bon, D'abord, je vais demander aux membres, je rappelle à la membre qu'il faut que ces commentaires soient faits à travers le président. Et deuxièmement, euh, il faut qu'elle retire son, par... son commentaire qui est contraire aux coutumes parlementaires. Et donc, euh, je retire ce que j'ai dit. Je vais, demander, je vais donner à la membre une autre opportunité de possibilité de retirer son commentaire. Je le retire. Maintenant, les déclarations des membres membres de kitchener South ward. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de me lever cet après-midi pour vous parler d'une tradition de Noël dans ma circonscription. Au cours des 24 années, la semaine, la, euh, le week-end après Noël, on a un tournoi de hockey sur glace. Les enfants qui viennent de la région viennent y participer. La possibilité d'une panne de courant pendant les vacances de Noël n'affecterait pas seulement les enfants chez eux, mais aussi leur possibilité euh, de participer à ce tournoi. Monsieur le président. On peut faire mieux que ça. Maintenant, on, on, on, on remet l'horloge à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Donc, Jason était un excellent joueur de hockey qui est mort, il a, tragiquement, il y a 13 ans, au cours de l'été dernier. C'est arrivé quand la voiture de son père a été heurtée de derrière par un conducteur ivre. Jason était le seul qui a été blessé dans cet accident quand les vacances, quand les, quand les, les bagages ont percé euh, la, la voiture. Il ça dans la tête. Donc il est mort deux semaines plus tard. On se rappelle de, de Jason, comme un grand joueur de hockey. Il a gagné beaucoup de prix et il était doré de tout le monde dans notre communauté de hockey. Ce tournoi n'est pas seulement une tradition annuelle pour les familles, mais un rappel à quel point. La vie est précieuse et sur les dangers de la conduite au volant. Un article dans le recueil il y a quelques années, le président de MAD, Jolene Nad a dit « La fin de semaine est une chose positive qui sort d'une tragédie, horrible. » Monsieur le Président, je voudrais participer à ce tournoi avec mes deux filles et comme je le fais tous les ans, je vais leur parler des dangers de la conduite en état d'ivresse. Merci les déclarations Merci, des membres. Merci, L'Assemblée de francophonie de l'Ontario a annoncé l'embauche des avocats Ronald Casa et Mark Powers. La mission de ces deux juridices euh, est d'analyser un potentiel recours judiciaire contre le gouvernement conservateur. Pourquoi? Vous le savez très bien parce que vous avez éliminé le financement de l'Université de l'Ontario français et vous avez transféré le commissaire au service en français de du mine de l'Ontario. C'est à vous, à vous, votre gouvernement, qu'on doit blâmer pour cette crise linguistique et pour cette potentielle démarche judiciaire. C'est à vous que les francophones, les franco-ontariens, ontariennes demandent des explications pour mettre en péril notre héritage, notre culture et notre langue. Êtes-vous capable de regarder les francophones dans les yeux et de, et de nous dire que vous préférez entreprendre une bataille juridique et de nous redonner ce que nous méritons. Un article de Radio-Canada vous cite que vous disant que vous travaillez présentement une nouvelle structure de la gouvernance de l université. En tant, que, en tant que francophone, nous n'abandonnerons pas. Cette lutte et nous ne laisserons pas ce gouvernement conservateur supprimer ce qui nous a pris des années et des années de lutte. Comme on dit, nous sommes et nous serons. Merci. Euh, le membre de Barry Springwater. Euh, merci, Monsieur le Président. Euh, puisque c'est la saison des lumières et, par exemple, j'ai euh, circulé dans un autocar qui nous a euh, conduit dans un tour des lumières euh, dans la région de Barrie avec Bonset Gross Rivers. Ils ont sauté la bienvenue à tous les retraités des maisons de retraite sur l'autobus et le, on a demandé aux résidents d'allumer leur feu de Noël et les personnes âgées ont pu euh, connaître la magie de Christmas et aussi le, les chants, les, les, les, les gâteaux, à instiller une affaire de Noël. Et pendant qu'on je vous rappelle l'isolation auquel sont confrontées les personnes seules et l'occasion qu'on a d'amener les personnes âgées elle leur donnait un petit peu de lumière, de chaleur. Et donc, je suis un volontaire avec le centre de Huronia et une seigneur qui me rappelle qu'on a une époque où on voit les choses et parfois on a souhaité que les choses se passent autrement. Je vais, je vais réserver une place sur le bus pour et ses constituants. Me rappelle quelles sont les ressources que nous avons. Euh, il faut être dans ses voies pour donner un petit peu de lumière. Je suis heureux de revenir dans cette chambre oui, ça... une semaine avant Noël, mais parce que euh, mais parce que vous s'assurer que les lumières soient allumées pour tous les ontariens. Même si on n'est pas d'accord, et c'est est souvent le cas, même quand l'opposition nous ralentit, ce qui est le cas aujourd'hui sur le projet de loi 67, je chercherai la lumière. Et donc, je, et donc je vous souhaite tous un joyeux Noël, un joyeux Noël illuminé. Euh, déclaration de demande, le membre de Brampton North. Merci, Monsieur, Merci, Monsieur le Président. Il y a plus d'une semaine, le gouvernement fédéral a énoncé une politique fédérale qui a provoqué beaucoup d'émotions dans ma collectivité. Mais Les gens dans ma circonscription et les euh, membres de la, de la communauté ici ont senti qu'ils ont été visés par ce rapport. Et ils ont qui a estimé que cette population représentait une menace terroriste sans apporter de preuves à l'appui de cette déclaration. Je me lève ici pour dénoncer ce rapport. D'abord, c'est injuste et irresponsable pour le gouvernement de, de viser toute une collectivité sans preuve et sans considérer euh, réfléchir aux conséquences d'une décision irresponsable. Et vous savez, ça devrait nous inquiéter tous, monsieur le le Président, non seulement la communauté Sikh, ce n'est pas seulement ce rapport et une seule collectivité, c'est la protection des minoritaires et des droits civils. Laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, en tant qu'une personne de couleur, j'ai une expérience de première main des mauvaises conséquences quand on vise une communauté. De façon négative, ceci crée une crainte et divise nos collectivités et crée une atmosphère au, au sein de laquelle la protection des minorités est menacée. Ceci, Monsieur le président est inacceptable. Chaque Canadien a le droit de se sentir en sécurité et une action irresponsable du gouvernement fédéral a des conséquences sérieuses dans la vie quotidienne des, des minorités visibles au Canada et donc le gouvernement doit réagir et éliminer toutes les toutes les déclarations non prouvées de leur rapport, que ce soit contre les sites mais de n'importe quelle autre collectivité. Merci. Déclaration, le membre de scarborough Gilwood. Merci, Monsieur le Président. Je me lève ici pour déclarer ma solidarité avec les artistes, et les organisations artistiques de la province. Monsieur le Président, et ce sont des gens qui, qui sont victimes de coupures dans les budgets. Et le Conseil des arts a, a été victime d'une coupure de 5 millions de dollars dans son budget. Le Fonds de culture autochtone a été victime d'une coupure de 2 millions 2, 000, 000 dollars dans son budget. Et ça envoie un message à la communauté que votre financement sera coupé. Le fonds pour les autochtones a été mis en place dans, euh, dans le cadre de la Commission de la vérité et de la réconciliation, c'est-à-dire un fonds qui vise à appuyer nos artistes autochtones et, on, et qui a déjà réussi au cours de la première année. Et cette coupure budgétaire a des, succès, a des conséquences tragiques. Ça monte la troisième année du TRC. Et ce n'est pas le moment de couper euh, ce budget. Une fois que j'étais à la critique de l'art et des sports, ben, on est venu me voir et ils sont venus me, euh, manifester leur inquiétude que, les coup, que le front serait coupé. Je ne sais pas si le Premier ministre le sens, mais nos artistes sont le cœur même de nos provinces. À cause de ces coupures, on voit des créateurs artistiques, et ben, ce qui, on leur dit que ce qu'ils font n'est pas estimé. Le rôle du gouvernement devrait être d'appuyer les artistes et qui se fient à ce financement. Euh, par exemple, euh, qu'est-ce que notre gouvernement précédent a fait eh bien, On a consacré 14 millions de dollars à nos fonds musicaux et on a créé 1800 dollars grâce à ces investissements, y, y compris dans ma circonscription où les artistes comme Stephen Jenks viennent. Et il faut reconnaître et appuyer les artistes de l'Ontario qui créent et qui racontent l'histoire même de notre province. Merci Monsieur le Président les déclarations des membres. Mississauga-Malton. Merci, Monsieur le Président. Mon message est très, très clair et très clair. La cité fait partie de notre vie et les résidents travers l'Ontario se rencontrent et ont le droit ont droit à, à, à une alimentation électrique ininterrompue, en particulier pendant les mois d'hiver, et pas maintenant. Et maintenant, c'est euh, menacé. 6 000 membres du syndicat qui sont, euh, qui sont employés à l'OPJ ont menacé de faire grève et si la grève euh, se manifeste, et eh ben, on n'aura pas une alimentation électrique sûre et continue. Et l'IACO a confirmé ceci, en cas de grève les gens de l'Ontario connaîtront des, des pannes de courant itinérante pendant les vacances de Noël et pendant l'hiver. Les, les patients dans les maisons euh, de retraite seront affectés, ainsi que les personnes qui habitent dans les, dans les maisons de soins à long terme, et beaucoup de familles en Ontario se verront, euh, se, se verront victimes de coupures de courant, ce qui empêchera de se chauffer. OPG compte un 51% d'alimentation électrique en Ontario et sans ces, et, et sans ces, sans ces travailleurs, et ben, ça posera une situation le, le Parti Nouveau Démocrate s'efforce de tout faire pour empêcher le passage de cette loi. On, on, on ne permettra pas que ça arrive, on a rappelé le Parlement pour faire en sorte que les gens aient une alimentation sûre. Ce n'est pas une question de politique politicienne, c'est une question de, de sécurité pour Ontario. Et J'espère que mes collègues du, du, du Parti Nouveau Démocrate nous aideront à voter cette loi rapidement. Et, pour faire en sorte que tout le monde en Ontario ait droit à une alimentation électrique continue. Et maintenant, déclaration des députés. Le membre de Heidel Park. Merci, M. le Président. Depuis presque 15 ans, les centres juridiques de ma communauté se sont battus contre les évictions illégales, contre les vols de, de, de, de salaires et aussi contre la, contre la suppression de programmes sociaux. Et maintenant, on essaie d'éviter d'expulser de, de, de, des gens contre des gens. Et maintenant, le financement de, de, de doit euh, accepter ceci. Et maintenant, les forces de la, de la gentrification sont plus fortes que jamais. Et le, le régime d'austérité contre les pauvres continue. Ces forces ont toujours euh, poussé euh, des locataires, et même pire, ils sont en train de pousser les services euh, dont ont besoin les classes travailleuses. Ils sont en train de couper les, les services essentiels dont les masses travailleurs ont besoin. Et, et, et, et, et supprimer la ligue clinique de Parkdale, c'est menacer les droits fondamentaux. Il faut que ces services restent à Parkdale parce que les, les, les locataires pourront dormir mieux la nuit s'ils si savent que la clinique juridique est là pour eux et euh, ils, ils pourront s'assurer qu'ils pourront se battre pour récupérer les salaires qui ont fallu. Ceux qui sont sous la sociale seront, seront là pour les aider à combattre un système qui leur euh, élimine leur système. Monsieur le Président, si vous croyez que l'avenir de Parkdale est incertain, ben vous ne connaissez pas Parkdale et vous sous-estimez notre volonté de nous battre. On est organisé, on résistera, nous n'abandonnerons nous, nous pas, on est là pour rester. Merci. Déclaration des députés, le membre du York Center. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis fier de vous présenter la circonscription de York Center qui est située dans le nord-ouest de la circonscription. Il y a un établissement pour personnes âgées, comme d'autres immeubles, 62, 50 à Bathurst, abrite des personnes âgées euh, qui ont des revenus faibles, qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, mais qui sont en difficulté. Néanmoins, pendant ces vacances de Noël, les esprits sont élevés. Beaucoup d'entre eux se rencontrent tous les jours dans, euh, au rez-de-chaussée. Peut-être pour une synagogue ou bien pour, pour, pour un déjeuner le dimanche ou bien pour jouer aux échecs. Cette population vulnérable m'a à Queen's Park pour protéger leur bien-être et leur santé. Ils comptent sur moi, ils comptent sur chacun d'entre nous pour, pour faire en sorte que les lumières restent allumées et le chauffage aussi. Et je serai ici pour la soirée de Noël s'il le faut. Et, et nous n'irons nulle part jusqu'à ce qu'on fait passer à cette loi pour s'assurer que les instruments de chauffage soient allumés les, les lumières aussi à 62 62,50 à Bathurst. Les gens nous ont envoyés ici et on fera ce qu'il faut et on sera là et on va voter pour le projet de loi 67. Et dans le temps qui me reste, Monsieur le Président, je voudrais souhaiter à vous-même et à tous les membres de cette, de, de, de cette chambre un joyeux Noël et une bonne et, une bonne et une joyeuse année. Maintenant, des classes. Euh, rapport des membres. Merci, Monsieur le Président. Au cours des deux fins de semaine, mon équipe et moi, on a servi des repas chauds. Et euh, dans, le, dans le centre commercial Rogers, euh, dans le cadre des vacances de Noël notre levée de fonds on a levé euh, des fonds pour une banque à O'Reilly et pour combattre l'insécurité alimentaire pendant ces euh, saisons des fêtes, notre, notre week-end prochain c'est le dernier week-end pour lever des fonds et on est très très heureux de faire notre part dans la collectivité mais on s'inquiète de la grève euh, des, et on ne sait pas si on pourra terminer notre travail dans la collectivité et que dans le cadre de notre de notre euh, levée de fonds on voudrait que nouvelle Nourriture soit fraîche et les restaurants qui ont pré préparé la nourriture ont besoin d'aliment d'électricité pour préparer les, les, les repas. On a besoin d'électricité pour rester ouvert. Pas seulement, je suis fier de faire partie d'une collectivité où les membres dans la circonscription viennent ensemble pour aider les résidents dans difficulté. Mais je suis fier de, de faire partie d'un gouvernement qui a travaillé dur pour les gens de l'Ontario et se battre pour s'assurer que les gens dans l'Ontario ont une source d'alimentation électrique sûre pendant cette saison des fêtes. Et je voudrais terminer le travail qu'on a fait pour notre levée de fonds et je voudrais prendre un moment pour remercier mes bénévoles qui ont fait le cadeau de leur temps ainsi que les restaurants et les, et les entreprises qui ont fait don de leurs services pour nous aider à mettre fin à la fin dans notre collectivité. Je suis fier d'une résidence de SimConnor on des où on travaille de concert où on cède l'un l'autre et je suis fier de faire partie du gouvernement qui a pris une, une action résolue pour veiller que les lumières restent allumées pour les personnes âgées, les entreprises donc, je vous souhaiter un joyeux Noël et aussi mes meilleurs voeux pour 2019. Merci beaucoup. C'est la conclusion.